Ah, tu choisis ton mari, qu'est-ce qui t'a fait dire c'est celui-là On s'est connu à l'âge de 12 ans. Les femmes célibataires euh, peuvent, reprétend... peuvent euh, représenter un potentiel danger. Non, quand tu es mariée, Exactement. tu ne décides pas de l'heure que tu rentres. Exactement. Toutes tes décisions, c'est à deux. Alors, allez c'est que que lui, lui qui m'a donné ce décret mm. pour que je grandisse. Toute situation est différente et que je ne juge pas ceux qui se ma, vont se fiancer au bout d'un mois comme ceux qui vont se fiancer au bout de cinq ans. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu avais fixé la date et que tu sais que, par exemple, le, le 12 septembre, c'est le jour que toi as marié Le stress le stress le stress et l'excitation parce que je sais que bah ça va se concrétiser mm -hmm. là on va vraiment être marié femme donc on va s'unir devant devant les hommes devant mm -hmm. nos familles et tout donc euh, donc tu prends je prends conscience de ça et d'un côté je stressé par ce qui arrive quoi parce que la, la vie maritale c'est inconnu quand tu vis chez tes parents et que tu sais que tu vas te marier ouais. demain euh, c'est demain qu'on se marie, bah ouais, mais qu'est-ce qui va m'attendre en fait on, on connaît pas, on, on voit nos parents comment ils ont vécu eux, mais c'est totalement différent quand c'est soi en fait. Donc, euh, donc, peur quand même, c'est ce petit stress de l'inconnu, cette crainte mmh. euh, de la vie à deux, parce que ben, on n'a jamais vécu ça auparavant, mais cette excitation euh, de connaître les joies du mariage aussi, quoi. Donc euh, les deux sentiments Le jour J, franchement le jour J c'est là que toute la, la peur es. que je devais avoir avant, tout le stress, tout est venu tout... ouais, J'ai mais... pleuré la ouais. nuit précédente et je me disais même quand, tu sais quand tu arrives à l'église oui. et qu'il est déjà là je me dis oh, Mais qu'est-ce que je fais Seigneur, qu'est-ce que je oh fais, je fais quoi et là je vois tous les films des femmes qui disent je veux plus me marier ou bien l'homme qui dit je veux plus me marier c'est ça Marie et ce... ah, le jour j le jour j tout est, est arrivé quand mon père vient il marche pendant comment qu'on marche là il sait même pas tout ce que je suis en train de me poser comme question dans ma tête parce que je me dis mais je me marie imagine que c'est carrément pas l'homme que je connais qu'on va se marier qui devient violent ah, oui, ou qui il y a qui... des questions. qui yeah, qui qu se au le jour j là. moi le jour j ah et c du coup ouais mais c'est grave du coup quand il s'est retourné oh les pleurs ouais les pleurs vrai. plus rien j'avais plus aucune peur quand il s'est retourné mm -hmm. je me suis dit mais c'est carrément lui tu vois oh. ouais franchement et là j'ai pleuré j'ai pleuré comme oh. un bébé <rire> magnifique. et euh, ouais donc du coup c'est ça je pense que on a tous ce moment de peur parce que tu quittes le foyer mm -hmm. d'amour pour certains T as tout plein de sentiments qui t'habitent en fait. Ouais, tu quittes ton foyer ouais. familial où tu as connu certaines choses, certaines mmh. manières de faire pour aller vers vraiment l'inconnu. Et en plus, nous, c'est des origines différentes. Oui. C'est pas comme... Ah oui, c'est pas les mêmes cultures. Hein. C'est pas les mêmes cultures. <rire> tu t'attaches à, à une autre culture mmh. aussi. <rire> c'est ça. Tu dois commencer à faire certaines choses que tu ne faisais pas. C'est ça, la position de la femme mmh. dans, la, dans telle ou telle culture n'est pas du tout la même. Pas du tout. Donc quand tu t'attaches, tu te lis à, à un homme... Euh, comme ça, là, il faut s'adapter, mmh. faire des compromis ouais, ouais. en fonction de, de ce que toi, as, ton éducation et, et la sienne. Donc c'est pas évident. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on dit qu'on doit aimer Dieu plus que son mari bah, Pour moi, c'est euh, logique, mmh. c'est inévitable parce que je suis chrétienne. Et que euh, forcément, euh, moi, c'est Dieu qui m'a tout donné avant qu'Arius ne soit là. C'est Dieu qui restera dans ma vie, c'est Dieu qui est le moteur de ma vie. Donc, euh, je l'aimerai toujours plus que mon mari, en fait. <rire> c'est clair. Mais après, euh, je peux comprendre que pour certaines femmes, euh, ça ne soit pas euh, le cas. Parce qu'elles dépendent, elles dépendent entièrement de leur époux. Malheureusement. Donc, c'est lui qui devient le Dieu de leur vie, en fait. Et, et du coup, ben, elles vivent que pour, à travers lui, que pour lui, qu'elles dépendent entièrement de leur mari mmh. et, et ça devient, ben, c'est limite leur dieu, leur idole. Et c'est triste parce que si le mari de manipula... Elles se suicident. Ouais, c'est ça. Elles mettent fin à leur jour, elles disent, ben non, moi je ne peux pas vivre sans lui. Mmh, alors que l'éternel, il est là pour toujours en fait. Il te connaissait avant même que avant tu même. sois sur ce monde. Mm -hmm. Donc, euh, pour moi aussi, c'est logique, il faut aimer Dieu plus. Et ça va jusqu'à obéir à Dieu avant d'obéir à ton mari. Même dans les deux sens. Hein. Oui, bien les, sûr. Mais le, le, le mari ne doit pas faire non plus de sa femme son Dieu ou son idole. Mm -hmm. Parce que quand tu privilégies ton époux, ta femme, tu te laisses influencer, ça va vous amener dans le malheur. Malheureusement, c'est ça qui, a, qui fait la jeunesse d'aujourd'hui, en fait. C'est Adam, ayant écouté sa femme, a, a privilégié l'écoute de sa femme mmh. plutôt que Dieu. Et voilà où, nous, ce que ça a provoqué. En sachant ça, on peut, ne on peut pas dire que oui, je vais écouter mon mari, je vais écouter ma femme. Mmh. Je vais privilégier ce que lui ou elle me dit euh, plutôt que Dieu. Non. Si Dieu t'a déposé une parole en ton cœur, si Dieu te dit de ne pas faire ça, et que ton mari te dit l'inverse, c'est qui ton Dieu mmh. C'est qui que tu vas écouter mmh. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir un modèle en tant que femme mariée Un modèle que tu dis, ouais, cette femme-là, c'est mmh. un peu mon modèle, tu vois Ah oui, ça, euh, je... vraiment, je rends grâce à Dieu parce que euh, dans mon ancienne église, j'ai eu un très bon enseignement déjà sur mmh. le mariage. J'ai eu euh, des, des femmes mariées depuis 40 ans, d'une sagesse, d'une douceur. Je me, dis, je me suis dit, et je, vo je voyais même dans leur intimité, parce que j'étais invitée des fois, euh, de temps à autre, à prendre euh, un, un thé, un déjeuner. Ouais. Et je voyais leur vie de couple, la manière dont elles se comportaient envers leur mari. Mmh. Je voyais leur vie maritale, leur mariage qui fonctionnait comme sur des roulettes. Pas besoin de se parler des fois pour se comprendre. Elle anticipe déjà ce que son mari souhaite. J'ai fait, waouh mmh. et, et, et ces femmes qui avaient de l'expérience dans la vie maritale, dans le mariage, et ben ouais, j'en je, ai fait des exemples. J'en ai fait des exemples et ces sœurs en, en Christ, plus âgées que moi, ben c'est à elles que je souhaiterais ressembler, ouais. Il y a des femmes aussi mariées qui se disent, je vais faire comme je veux. Mmh. tu vois et du coup mon seul exemple c'est Jésus sauf que Jésus je, oui tu vois comment il traite euh, l'Église qui est son épouse mmh. mais je pense que t'as pas vu Jésus on n'a pas <rire> vu marié quoi dans la vie Marita tu peux pas dire tu peux pas dire je fais ce que je je veux Jésus est mon exemple même <rire> ton mari va te regarder même <rire> <rire> ton mari va te regarder bizarrement mmh. Il va te dire, mais attends, quel ex... enfin, comment ça Jésus est ton exemple Jésus nous a donné dans la Bible des exemples de femmes. Ouais. Mais toi, en oui. tant que femme, tu dois t'assimiler à une femme. C'est-à-dire que dans une situation tu peux te demander, Jésus ferait quoi uh -huh. Tu vois, mais tu as quand même besoin de l'exemple d'une femme mariée. Moi, je uh -huh. sais que, par exemple, dans coucou maman, ma mère c'est mon exemple. Je me dis, ouais, c'est comme ça que je veux. Ma mère et mon père, ça fait longtemps, ils sont ensemble. <rire> et ils s'aiment toujours autant, donc tu <rire> vois il faut, on a des exemples. Et même, Elodie, à son niveau, est mon exemple. Et tu fais partie des euh, exemples. C'est ça, et même on s'inspire. Voilà. Quand je vois Caro avec son mari, ça m'inspire. C'est pareil. C'est la pareil. même chose, en as fait. Tu n'as pas besoin, tu ne peux pas on dire inspire. que je fais comme je veux, je regarde à, à droite ni à gauche. gauche. Non, tu as besoin d'avoir des exemples. Exactement. Et si tu n'as pas d'exemple, essaie d'observer de, autour de toi les femmes qui, selon toi, sont des femmes de valeur, qui, qui sont bien, en fait, avec je leur bien, mari, oui. qui ont de bonnes oui. valeurs, qui... Observe. Observe, parce que c'est important. C'est important, sinon, euh, des fois, tu saurais pas comment agir. Tu sais pas. Tout à fait, tu sais tout à fait. Donc, moi, je trouve ça d'une importance mmh. capitale. Qu'est-ce que tu pensais de la soumission avant le mariage et maintenant, ce que tu en penses en nouveau Et si tu veux expliquer, tu peux expliquer. Euh, la soumission avant le mariage, je voyais ça comme quelque chose de péjoratif, de, de comment dirais-je, bah... Voilà, non, pour moi c'était hors de question. Quoi. Mmh. Euh... <rire> <rire> ah, ça c'est la potentielle <rire> Non, en plus, euh, cette, cette notion-là, je ne l'avais pas du tout saisie. Moi, je voyais que ma mère, elle était quand même assez libre dans le mariage. Enfin, moi, quand je vois mes parents, euh, je pas. Euh, en fait, je ne ressentais pas cette notion de soumission. Et c'est bien plus tard, euh, quand justement, euh, après être passée par cette période de fiançailles, mmh. Euh, et que, quand on commençait à étudier pour le mariage, etc., que, que j'ai compris ce que ça signifiait et que je me suis dit Ah, mais si, en fait, ma mère est soumise. Mais oui Je crois et que oui. non. Enfin, moi, je pensais <rire> que non parce que je crois que ma mère est libre et tout. Mais elle est dans cette, dans cette même liberté, elle reste soumise, en fait. Euh, elle elle va pas lever la voix plus, true, plus beau, mais ouais. en fait, elle, dans ce qu'elle fait, même. Elle demande l'accord à mon père. En fait, euh, elle ne va pas se permettre de faire certaines choses. L la soumission, c'est savoir quelle est notre position. C'est savoir est rester à sa place en tant qu'épouse, en fait. Mmh. Donc, quand tu n'es pas mariée, tu peux voir le euh, la soumission comme similaire à l'esclavage. Mmh. Tu dis, ah, je serai esclave de cet homme. Ben, il va rentrer, il va dire, femme, viens laver mes pieds. Voilà, c'est <rire> C'est perçu Fais-moi à manger C'est ça Non mais... C'est pas du tout ça Et encore c'est ce que le monde fait croire, vraiment hein. D'où l'importance de choisir aussi ton homme, un homme qui aime Dieu et qui mmh. respecte Dieu. Parce que si tu sais que ton mari, il respecte et il est soumis à Dieu, tu n'as pas peur d'être soumise à vie. Parce que tu sais qu'il va jamais faire quelque chose es de mal. soumise à l'amour Il faut le redire, ils ont pas entendu. <rire> C'est vrai, tu te soumets dans l'amour. C'est ça. C'est l'amour qui fait que tu, tu, sois, tu es soumise automatiquement, en fait. Oui, exactement. C'est pas, pas du tout que je Je suis heureuse, je ne suis pas mise dans mon mariage et pourtant je suis soumise à mon mariage.